Bonjour, je me présente, Luc guénard -Andely. Je vais vous parler aujourd'hui de l'aspect données et bases de données en ce qui concerne l'application Cigogne. Tout outil SIG fonctionne grâce à des données et notamment une base de données SIG. On a différentes sources de données. C'est surtout des associations qui participent à la récolte des informations biodiversité. On a donc majoritairement des bénévoles, des gens comme vous et comme nous qui... Qui, qui remontent des données aux associations par différentes applications. Alors il y a des applications smartphones, hein, mais vous pouvez aussi directement transmettre les données aux associations qui intégreront euh, ces données dans, dans leur base et du coup remonteront dans Sigogne. On a aussi des différents canaux euh, alors un peu plus euh, nationaux euh, comme le SINP, Système d'Information Nature et Paysage, hein, et même des canaux européens, donc euh, on est en mesure, dans Sigone d'intégrer aussi bien de l'information locale, nationale qu'internationale afin de, voilà, de générer des synthèses les plus complètes possibles. Donc, différents canaux euh, qui nous fournissent des données dans un format qui leur est propre. On est obligé de manipuler ces données pour qu'on puisse les interroger sur, sur un outil comme Sigogne. L'objectif d'un poste comme le mien, c'est d'agglomérer ces données pour euh, les rendre Homogène et pour que on puisse in intégrer toutes ces données dans euh, dans la base de données Sigogne, on utilise un outil qui s'appelle FME qui est en mesure de manipuler toutes les données. C'est indispensable pour que derrière vous puissiez utiliser Sigogne. Alors FME, euh, c'est un outil graphique qui permet de connecter différentes informations pour aller par exemple aller alimenter euh, la base de données Sigogne. Euh, cet outil en fait euh, se représente par différentes boîtes. Vous avez ici, au démarrage, des boîtes qu'on appelle euh, des sources de données. Euh, sur FME, on appelle ça des « Readers ». Ces boîtes sont capables d'aller euh, récupérer des informations alors évidemment sur les fichiers SIG. Euh, et au fur et à mesure, on va traiter les données dans FME avec des boîtes bleues ici, qu'on appelle des transformeurs. Ces différentes boîtes appellent des fonctionnalités de FME et au fur et à mesure euh, du traitement, donc les données passent, on voit visuellement, on voit, hein, ici il y a 1441 données, elles passent dans ces différentes boîtes. On va de plus en plus vers ce que Sigogne attend comme information pour fonctionner. Donc ici par exemple, c'est un développement qui permet d'intégrer euh, les données Habitat. Donc euh, différents types d'habitat, euh, ce sont des polygones. Et au fur et à mesure du traitement, on va par exemple récupérer la date euh, d'observation de l'habitat, euh, etc. Et, on intègre ces données dans la base Sigone grâce à des boîtes jaunes qu'on appelle des writers dans FME. Et tout se passe pour, euh, pour intégrer dans Sigone dans afin qu'on puisse utiliser ces données euh, sur l'application. Vous voyez ici le script euh, des habitats de Sigone. Alors Sigone dispose d'une vingtaine de scripts euh, comme celui-ci qui permettent de faire les mises à jour et euh, l'intégration de nouvelles données euh, aux besoins. FME permet donc de récupérer des données à l'origine dans plein de formats différents donc ça peut être des formats que vous connaissez Excel mais aussi des formats SIG pour système d'information géographique et donc en fait ces données elles sont localisées alors de plusieurs manières hein. on peut localiser la donnée par exemple avec un GPS vous observez euh, aujourd'hui il fait beau je sais pas un oiseau euh, ici dans ce jardin vous savez quelle espèce c'est vous appuyez sur le GPS ça vous donne une position XY et après vous transmettez ces données, et donc à partir de ces données XY, dans Sigogne, on génère un point, et grâce à ce point, on sera en mesure, demain, dans l'outil Sigogne, de savoir qu'aujourd'hui, Loïc Guénard-Randéli, il a vu telle espèce, à tel endroit, avec une précision GPS. On a aussi des données communales, donc une précision moindre. On a aussi des données au lieu dit, ça veut dire qu'on rattache cette information à, au lieu dit, par exemple, euh, de Sigogne, Et donc toutes ces informations sont récupérées dans cette base de données. Et enfin on génère ce qu'on appelle des synthèses. Donc, pour chaque euh, euh, visualisation dans Cigone. Par exemple si vous voulez interroger la commune, si vous avez interrogé une parcelle, on génère des, des tables des, dans une base de données qui permettent, lorsqu'on interroge la parcelle, de remonter la liste des espèces vues et puis d'y appliquer évidemment euh, tout ce que vous connaissez, euh, la sensibilité, la menace, euh, les, les protections sur ces différentes espèces, et du coup de générer ce porté à connaissance euh, auprès des acteurs euh, qui vont développer un territoire et pour prendre en compte euh, euh, toutes ces espèces.